Le CETA a soulevé les foules et les parlements. Écoutez les salariés, ils ne veulent pas du CETA. On a même cru un temps pouvoir l'arrêter. La Belgique ne signera pas le CETA. Le... Tous les dirigeants européens pensent que c'est un bon accord. J'explique la Belgique aux Belges. Il faut convaincre entreprises et peuple européen des bienfaits de cette globalisation. Mais qu'en pensent les juges N'y a-t-il vraiment aucun risque pour nos démocraties Une seule manière de le savoir. Ayez le courage d'aller devant la Cour européenne de justice sur le CETA. Soyez cohérents avec vos propos. Le 23 novembre, le Parlement européen décidera ou non d'envoyer le CETA devant la justice européenne. Encouragez vos députés à voter pour cette résolution en cliquant et en partageant.